Je m'appelle Raluca Antonescu, j'ai 44 ans, je suis écrivaine. Euh, je suis née à Bucarest, en Roumanie. J'ai habité en Suisse alémanique, ensuite dans plusieurs endroits en Suisse romande. J'ai euh, publié trois romans et j'ai fait des études euh, plastiques et visuelles. J'ai euh, fait des documentaires, j'ai euh, fait de la photo et euh, j'enseigne, en parallèle de l'écriture, les arts plastiques. Inflorescence est une histoire de transmission, de filiation, de mémoire. Euh, « Inflorescence » parle de notre rapport aux morts et de notre rapport au monde végétal. Pour moi, c'est vrai que l'écriture est vraiment un espace maintenant euh, dans lequel je peux, je, je peux complexifier la pensée. Je peux passer beaucoup de temps euh, sur des, des minuscules détails, euh, vraiment réfléchir, prendre le temps de réfléchir longuement, puisque moi, je, un livre me prend trois ans. Ce que me permet vraiment l'écriture, c'est de, de passer beaucoup, beaucoup de temps dans mon imaginaire, et c'est un lieu que je chéris vraiment particulièrement.